ouvrir tout canal qui avait été bloqué. Vous allez mettre la main sur, les, sur le ventre. On va prier pour l'enfantement, nettoyage des trompes, pour un miracle, même ceux à qui on a dit que tu ne peux jamais avoir d'enfant. Voilà. Éternel des armées, je me couvre du sang de Jésus. Papa Yahweh, nous demandons pardon pour nos péchés, nous entrons dans ta présence divine. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 10, tu as dit que si nous demandons pardon, nous sommes pardonnés, Père Très-Saint. Donc nous recevons ce pardon de péché, Seigneur. Et nous approchons le trône de gloire, Seigneur. Selon Hébreux chapitre 4, au verset 16, nous trouvons la miséricorde et cette grâce, grâce qu'on ne méritait pas, mais qui nous a été donnée par ta grâce, Seigneur. Cette grâce, nous la recevons, Seigneur. Enlève toute culpabilité, Père Très-Saint, de notre esprit, de notre âme, Seigneur. Père, je viens te confier chaque personne qui écoute. Père, je viens envoyer sur, sur leurs mains qui sont en train de, de, de toucher le ventre actuellement, par la puissance du Saint-Esprit, je m'accorde avec vos anges, je commande à l'ange Michael, de nettoyer votre ventre de tout serpent, de, de tout scorpion, tout verre de femme, tout verre qu'on a mis dans votre corps, tout animal ou encore tout objet ou encore toute terre, tout liquide sale qu'il y a dans vos trompes, tout ce qui est en train de boucher et, ou obstruer les canaux de vos trompes, nous venons commander que ce soit débouché, débloqué au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare sur chaque femme qui demande à accoucher, chaque femme pétresse qui désire avoir un enfant ou encore avoir d'autres enfants à part ceux qu'elle a déjà eus, Seigneur. Nous nous accordons à l'instant et nous déclarons qu'un échange divin est en train d'être fait au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les, les mains qui sont en train de toucher les ventres, il y a un échange, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt, il y a un transfert qui est en train d'être fait à l'instant. Les âmes qui sont prévues entre dans vos ventres qui avaient été bloquées par l'ennemi, ces âmes vous localisent à cet instant au nom de Jésus. Nous venons créer les conditions et les circonstances pour les, les conceptions de ces enfants, au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous venons nous accorder ensemble, nous déclarons, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu chapitre 18, au verset 18 et 19, tu as dit si deux personnes s'accordent, tout ce que nous allons demander va nous, nous être accordé. Je viens détacher le ventre de chaque femme qui, me touche, qui, qui touche son ventre, je détache vos trompes, je libère vos trompes. Père Tressena les trompe parfois. Il y a des entités aussi qui se cachent pour sucer euh, l'énergie financière. Je viens restaurer vos finances au nom puissant de Jésus. Je restaure votre faveur. Tout, tout serpent qui est dans votre ventre, qui est en train de voler votre gloire, qui veut votre lumière, votre... votre Tu ne brilles plus. Qui a volé cette, cette, cette, cette euh, euh, euh, lumière? voilà. Je viens restaurer ta lumière comme tu touches ton ventre au nom de Jésus. Je déclare que tu enfantes physiquement, je déclare aussi que tes projets que tu avais commencé à mettre sur pied depuis des années, qui sont en train de traîner, je déclare que ces projets sont accélérés dans ce mois d'avril au nom puissant de Jésus. Je viens de débloquer tout cadenas qu'on a attaché quelque part, qu'on a bloqué quelque part, qu'on a lancé au fond de la mer, qu'on a lancé sur un pont, qu'on a, qu a, qu a enterré dans une concession. Tout cadenas sur lequel on a prononcé ton nom, sur lequel on a prononcé ton nom pour t'attacher, je commande à l'ange Michael de casser, de briser ces cadenas maintenant, et je vous le libère. Je vous le libère de toute malédiction au nom de Jésus. Amen. Bizarre. Il peut avoir de l'eau, pardon. S'il te plaît. bien, Cherchez de l'eau, s'il vous plaît. aujourd'hui donc euh, exceptionnellement prenez prenez votre vous pouvez boire vous prenez vous pouvez avoir soit vous avez la bouteille j'ai même pas mis la vidéo soit vous avez la bouteille soit vous avez euh, Soit vous prenez, vous mettez dans le verre. Ok. Éternel des armées, je te confie euh, toute personne qui s'accorde avec moi et qui a pris cette eau. L'eau, c'est la vie, Seigneur. Et toi-même, tu as dit que tu es le pain et tu es le sang. Tu es le sang qui te donne la vie. Père Très-Saint, nous venons par cette eau. Nous la présentons. Je viens bénir l'eau que chacun d'entre vous tient dans sa main ou devant soi. Je viens enlever euh, toute malchance. J'enlève toute malédiction. Tout animal, tout insecte, qui sera dans tout endroit où vous allez verser cette eau. Je déclare selon le psaume 35. Selon le psaume 35. Éternel, défends-nous contre nos adversaires à travers cette eau. Combat tous ceux qui nous combattent. Que toute personne qui vous combat soit combattue quand vous buvez cette eau au nom de Jésus. Quels que soient les endroits où ils se trouvent, nous retournons leurs flèches à l'envoyeur par cette direction. Si vous envoyez une flèche, ils reçoivent sept. Si vous envoyez deux flèches, ils reçoivent quatorze au nom de Jésus. Nous venons comme ça vous restaurer. Je déclare que tous ceux qui vous combattaient sont combattus à l'instant. Je viens maintenant saisir le grand et le petit bouclier et je me lève pour vous secourir. Je déclare sur vous que toute honte, la honte de ne pas concevoir est enlevée. La honte de la maladie est enlevée. Toute honte qu'on a mise sur vous, j'enlève au nom de Jésus. Je déclare que vos, vos, vos adversaires reculent et rougissent. Que toute personne qui médite votre perte tombe sous l'effet de cette parole. Je déclare que l'ange de l'éternel les chasse. Personne qui crée la confusion, le brouillard dans votre esprit, spirituellement ou physiquement, nous venons créer la confusion dans son camp, dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. Ils vous ont tendu un piège sans cause et un filet sur la fosse. Nous déclarons que la ruine les atteint à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'eux-mêmes ils ont tendu et qu'ils tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Que votre âme sera dans la joie. Je déclare que tout ce que vous allez toucher, de votre main, vos os fleurissent maintenant. Vos os sont dans la joie. J'envoie le malheur sur toute personne qui a essayé de vous atteindre à, à, à travers cette eau. Maintenant vous allez donc prendre l'eau dans votre main, vous allez boire. Toute boule qu'on a mis dans votre coche, je commande que cette boule se décompose et sorte sous forme de crachat. Tout mal de dos, tout mal de cou, côté droit qui est atteint, je déclare que les cellules de ton côté droit sont restaurées à l'instant au nom de Jésus. toutes personnes qui se sont, ou se sont assemblées contre toi pour te déchirer sans relâche je déclare que tu es protégé de leurs grainessements de dents tu es protégé de leurs embûches je déclare que ta vie est protégée des lionceaux éternel ne reste pas en silence ne t'éloigne pas Buvez encore, on va prendre trois gorgées cette fois-ci. Oh, je déclare que cette eau que vous buvez maintenant devient comme votre paracétamol. Tout médicament dont vous avez eu besoin dans le passé. Je ne vous demande pas d'arrêter de prendre les médicaments que le médecin a donné, Mais je dis ceci. Tout médicament, tout autre diagnostic qu'on a donné à l'hôpital sur vous, qui a fait que vous vous trouvez à de prendre des médicaments à perpétuité je déclare aujourd'hui que c'est la dernière fois dont vous aurez besoin de ce médicament je déclare la guérison, les cancers dans votre corps les, les boules qu'il y a dans votre, dans votre poitrine vous ne pouvez pas prononcer le, le nom dans votre poitrine, les boules qui se trouvent dans vos poitrines, je commande que ces boules se décomposent au nom de Jésus les kystes Mettez, une personne met la main sur le bas, avant. il y a quelqu'un qui a une césarienne Touche là où on t'a fait la césarienne, là. Et accorde-toi avec moi. Tout kyste ou tout myome qui s'est développé à la suite de cette césarienne, je déclare que tu te décomposes à l'instant au nom de Jésus. Tout animal ou encore toute erreur d'opération que tu as subie, qui a fait que une maladie entrée dans ton corps depuis qu'on t'a opéré, depuis qu'on t'a fait la césarienne, je décompose cette maladie et je commande à toute affliction qui a été mise dans ton corps, je commande à cette affliction de partir maintenant au nom de Jésus. Je viens contre la tension artérielle élevée. Je viens contre l'hypotension aussi. Je viens contre le diabète de type 1, de type 2. Je vous guéris. Les gens qui attendent de faire les IVF, là, les IVF, on appelle ça en français comment? Là où on implante l'œuf dans toi pour que ça grandisse là. Toute personne qui est en train de cotiser l'argent parce qu'elle attend cela, je déclare que même avant que tu ne passes pour faire le, cette, cette petite opération, que tu tombes enceinte au nom de Jésus. In vitro... OK, merci. Insémination, merci. Je viens détruire tout blocage qu'il y avait, toute opération qu'on a prévu faire dans les mois qui suivent sur ton corps. Toute tumeur, tumeur au cerveau, tumeur à la tête, tumeur au cou, à la gorge tout mal de thyroïde, donc que vous avez je viens vous libérer au nom de Jésus Amen toute parole que tu es partie quelque part je vois que quand tu es partie quelque part on t'a donné un mauvais euh, euh, non, ben ça comment? le docteur a fait un mauvais diagnostic tu portes ça avec toi depuis 5 ans toute mauvaise nouvelle qu'un docteur t'a donnée. Toute erreur médicale dont tu étais victime, j'expose l'erreur médicale et j'annule cela de ton esprit. Tu es arrivé quelque part, ça fait quelques années, tu dis, oh, tu ne peux pas concevoir. Alors que tu n'as pas de problème pour concevoir. Donc hein. voilà, depuis tu es bloqué, tu ne conçois pas. Je te commande de concevoir dans ce mois d'avril de, de, de, au nom de Jésus. Je te commande de concevoir en mai au nom de Jésus. Je parle à tout ton corps, je chasse tout esprit de peur, je chasse tout esprit de résistance qui faisait que tu restes au salaire, dès que ton enfant entre toi-même encore, tu gardes ça avec ta tête. Finalement, tu vois, oh, j'ai mes règles. Je déclare que tu t'ouvres pour recevoir ton enfant au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit reçoit ton enfant maintenant dans la paix au nom de Jésus. Et cette grossesse va se passer sans problème, peu importe l'âge qu'on a dit que tu as. Je vous libère des la précoces. Je vous libère de la ménopause précoce. Vous allez accoucher jusqu'à 50 ans, jusqu'à 55 ans, au nom de Jésus, jusqu'à 60 ans même. Tu, tu, es encore là, tu, as, tu commences ton premier enfant à 50 ans, on te dit que tu vas encore avoir 4 enfants. Oui, je déclare que dès que tu accouches d'autres encore. tu accouches d'autres entre encore au nom de Jésus. Je restaure les années qui ont été volées par l'ennemi. Toutes les années où tu n'as pas pu avoir d'enfants, je les restaure. Recevez maintenant vos doubles enfants là, double grossesse en une fois au nom de Jésus. Toute personne qui en a opéré, on a dit que tu ne peux pas, tu ne peux pas, je guéris ton corps. Si tu étais encore en train d'attendre longtemps avant de concevoir, je guéris ton corps à cet instant au nom de Jésus. Je commande à ta plaie de cicatriser, je commande à ta plaie de cicatriser, je commande à ta plaie de cicatriser à cet instant au nom de Jésus. Je sèche toute blessure à l'intérieur de ton corps Je viens sécher tout cancer à l'intérieur de ton corps Au nom de Jésus Tout tumeur, tout caillot de sang Je déclare que ça disparaît aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Quand tu vas repartir, partir, les l'examen la semaine prochaine On va te dire que tu n'y a plus de rien dans ton ventre Amen Amen Recevez vos triplés Recevez vos jumeaux Au nom de Jésus Je déclare qu'aucune femme qui est en de m'écouter ne va plus pleurer à cause de l'enfant. Je déclare qu'aucune femme, si tu attendais pour adopter même, je viens accélérer ton processus d'adoption au nom de Jésus. J'accélère ton processus d'adoption au nom de Jésus. Pendant que tu reçois tes enfants par adoption, je déclare que tu conçois le même moi au nom de Jésus. Reçois tes enfants dans ton ventre là au nom de Jésus. recevez vos jumeaux, recevez vos jumelles, recevez vos triplés. Mario a conçu avec une parole. Donc tu peux recevoir ta parole. La prochaine fois que ça rentrera dans ton corps, ce sont tes jumeaux. J'inverse le processus de ménopause précoce. Je l'inverse. Je commande les gens qui boivent la poudre de désenvoûtement. J'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont pris, elles ont commencé à boire. Et quand elle a bu, ses règles ont commencé à revenir. J'annule toutes mes dons, pose au précoces au nom de Jésus. Je chasse la peur. Je chasse la peur de ne pas avoir d'enfant. La peur, je chasse ça de ton esprit maintenant. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que tu es protégé, je ferme ton col pour que tu n'aies pas de fausses couches au nom de Jésus. Tu vas accoucher à ton neuvième mois, le jour où tu étais censé accoucher au nom de Jésus. Je viens contre toute naissance prématurée, tout avortement. Amen. Je déclare votre liberté, votre libération de toute embûche, de tout trou, de tout piège. Toute à forgée contre vous est sans effet. Je, je viens vous sortir du sommeil. Du sommeil qui faisait que vos affaires ne marchaient pas. Je, je déclare, j'appelle votre nom dans les oreilles de vos clients. J'appelle votre nom dans les oreilles de vos clients. Tout argent que tu attends depuis que ça tombe, tout grand virement que tu attends. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes virements vont passer le jour. Le jour où on a te payé, on te paye. Tu, on ne va plus jamais te payer en retard au nom de Jésus. Je vois quelqu'un que tu as toujours, que ce soit une petite somme, que ce soit une grande somme, quand c'est sur ton nom là, on peut être toujours en retard. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus jamais une victime de retard de paiement. Au nom de Jésus. Reçois ton chèque. Reçois ton chèque. Je viens guérir ton dos. Toute anesthésie. Euh, euh, euh, euh, euh, et puis épidurale qu'on a fait sur toi qui a fait que ton, ton, ton, ton, ton dos soit affecté, tes, jeux, tes pieds, tes genoux, tes jambes. Je restaure ton corps à l'instant, je remplace ta moelle épinière, je remplace tes, tes, tes, tes cellules sanguines par des bonnes cellules en santé. Tout ce qui te retient à l'hôpital, que chaque fois, chaque semaine tu dois partir faire les tests, tu dois partir faire ceci. Peu importe le, la, la raison que le docteur a utilisé pour te faire le rendez-vous toutes les semaines. Ce n'est pas ton gars, ce n'est pas ton mari. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce mois d'avril, tu ne connaîtras plus la route de l'hôpital au nom de Jésus. Si ce n'est pour la bonne raison que tu ne pas faire les visites. J'enlève les distractions de ton esprit, j'enlève la paresse. J'enlève le découragement. Les distractions. Je vois quelqu'un que tu es très. Ces derniers temps si ton énergie n'est pas sur place. Je te libère de toute distraction. Tout ce qui est venu affaiblir ton esprit. Tout ce qui est venu affaiblir ta volonté. Tout message que Dieu devait te donner, que tu n'as pas encore trouvé, que tu n'as pas encore vu. Je déclare que tu reçois ce message aujourd'hui. Reçois ta discipline. Reçois ta concentration au nom de Jésus. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je vous libère de toute anxiété, toute amertume, toute haine qui remonte à chaque fois dans ton cœur. Toute personne qui t'a fait du mal et la haine que tu as pour cette personne ou l'amertume bloque ta bénédiction. Je libère ton cœur de cette amertume au nom de Jésus. Je dépose en vous la joie. Tout Qu ce qui vous faisait pleurer à partir d'aujourd'hui, ça va vous faire rire. Ce sera pour vous un sujet de joie. Tu as pu arriver quelque part, on va parler de l'enfant, tu vas commencer à avoir peur. Parce que, hey, oh non, je te libère de la tristesse. Voilà. Recevez vos virements bancaires. Tout virement que tu attends depuis. J'expose toute personne qui est à côté de vous, qui fait semblant. Toute personne qui est cachée dans le noir et qui vous observe. Fait semblant d'être votre ami. J'expose ses plans. J'expose les manigances de son cœur. Et je vous libère de l'influence de cette personne. Toute personne qui est là pour prendre votre action, pour voler votre énergie. Je vous restaure votre énergie. Je déclare que vous êtes ferme dans vos décisions. Vous êtes ferme quand vous dites non à la personne. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Merci. Bon, euh, on continue sur Zoom. Ceux qui sont ici, là, allez sur Zoom. Je vais reprendre sur Zoom.